Ce projet, c'est une métamorphose sur plein d'aspects, en fait. Bon, L'idée, c'était de, de transformer l'expérience client. De respecter euh, le patrimoine qui était, euh, qui était présent et en même temps de le tourner vers l'avenir. D'essayer d'apporter, de, de, de mettre en œuvre des locaux qui soient le plus au goût du jour, qui soient les plus flexibles. Cette capacité à mélanger un peu la fonctionnalité, l'aspect moderne et euh, l'histoire du bâtiment. On aura réussi à, à travers cette opération à le transformer, à faire en sorte qu'il reste l'incarnation physique de l'ensemble des programmes de transformation de la banque. C'est une métamorphose ici dans le mode de fonctionnement des collaborateurs, c'est une métamorphose dans la manière dont on va pouvoir recevoir les clients. C'est un bijou ce, ce bâtiment.